Salut gang, c'est Willman. Euh, on va regarder l'évolution de ma deuxième gros avec ma lumière Spider Farmer SF1000 qui fait pousser quatre plants de Wet Panties. On est en cinquième semaine de floraison. Je vous présente ma lumière SF1000 de Spider Farmer qui me donne un, quand même un, un très beau rendement présentement. Les cocottes sont en sont très belles, les plantes sont en bonne forme. Les quatre plants sont dans des 5 gallons avec de la terre ProMix HP. 5 gallons. La tente 2 pieds par 2 pieds par 5 pieds de haut, 5 pieds 2 pouces. si Cette cocotte-là, ici, là, le plant, ici à gauche, les cocottes sont différentes que les trois autres euh, regardez ici là, les cocottes ici, on, sont comme un peu euh, vertes et blanches vraiment là vraiment vert et blanc je vais vous en montre un autre là, que je trouve là, vraiment vraiment verte et blanche c'est au début là on est en cinquième semaine de floraison on va se rendre à 10 regardez ici encore là euh, on est au début de la floraison ici là et là, je vais vous montrer la, la cocotte que je trouve qui a vraiment évolué. Voyez, il y a plus de brun. Celle-là ici, il y a plus de brun. Regardez comment c'est beau, ça. Faut pas dire que c'est pas beau là. Mais je peux aussi vous dire un secret. Si n'est pas à personne là, ça sent pas bon. Présentement.. Euh toutes les cocottes qui sont euh, vertes et blanches, ils sentent rien. Ils sentent pas grand chose. Mais les super belles cocottes comme ça, là, hum, ça s'en va pas dans, dans mes arômes. Ça, ce n'est pas dans le style à Weedman présentement. Euh, on, est loin, on est loin de la fin de la grow, de la fin du séchage, de la fin du curing. Je, je ne le répéterai jamais assez. Le curing est primordial, est très important. J'ai souvent entendu euh, de très grosses compagnies, des multinationales, dire qu'ils font du curing pendant deux semaines, 14 jours. Écoutez, écoutez, Willman c'est la référence, vous le savez. Deux semaines, c'est le pire moment, c'est le pire moment. Après deux semaines, votre cannabis, il sent la merde. C'est le pire moment pour arrêter de faire le curing. Le curing, c'est minimum un mois. Minimum 30 jours. Même après 40 jours, il y a encore une évolution. Le curing, on le sait. hein. On met notre cannabis dans des pots de vitre. La moitié est plein. Il faut laisser de l'air. C'est une façon d'améliorer les terpènes, améliorer le goût. Enlever le goût de gazon. Enlever le goût de... Écrivez le dans les commentaires le terme exact pour le nom de la verdure. J'ai probablement oublié. Le curing c'est important plus que jamais. Euh, il y a peut-être les termes là, qui m'échappent. Les termes m'échappent, mais je peux vous dire qu'avec mon expérience, ouvrir le contenant... Shaker, brasser un peu le, le, le, le, le cannabis à l'intérieur du contenant, du, du pot de vitre, là, du pot maçon. Faire bouger l'air à l'intérieur pendant 2 à 5 minutes, laisser reposer. Refermer le contenant. Ouvrir le contenant à tous les jours. À tous les jours pendant 30 jours. No joke. Ça va donner une méchante différence. Une méchante différence. Les neuf, les neuf variétés de cannabis que j'ai fait pousser ont donné des résultats extraordinaires. Extraordinaires Non, sérieusement très différents. Des goûts là, très très très différents euh, de la première journée du curing. Euh, après 14 jours, là, c'est le pire moment parce que toute la cannabis, il sent vraiment mauvais, mauvais, mauvais, mauvais, mauvais. Donc, je vous laisse là-dessus euh, les Wet Panties. Ce n'est pas terminé. C'est vraiment là, la cinquième semaine et demie. Donc, on a encore là, beaucoup, beaucoup de, de vidéos à faire avec cette lumière-là. SF1000 de Spider Farmer. On a toujours mis le demeur à, à 100%. Et quand on regarde l'évolution euh, de ces quatre plans-là, quand même euh, assez satisfait présentement. Là. On donne un pouce à la vidéo. On écrit un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez des wet Panties. Dites-moi ce que vous pensez de la... Spider Farmer SF1000 4 plans dans une 2 par 2 avec des 5 gallons. qu'en pensez vous Ok la gang, je vous adore et n'oubliez pas que les Wet Panties ce sont du Blueberry French Toast avec du French Panties Bye gang à la prochaine